Bonjour à tous, dans cette séquence, on va essayer d'identifier ce qu'est en réalité un terminal mobile. En fait, il faut savoir qu'un terminal mobile n'est pas autre chose qu'un ordinateur miniature. Miniature, ça veut dire que c'est embarqué. Donc, en fait, embarqué veut dire tout est petit et en fait, on va avoir un système dont les ressources ne vont pas être en quantité énorme. Il va qu'on fasse attention un petit peu à tout. L'autre caractéristique d'un terminal mobile au sens où on l'entend, un smartphone, tablette, etc., c'est que c'est un système qui est réactif. C'est-à-dire qu'en fait, tout est centré sur l'interface utilisateur. Et puis, euh, indépendamment de l'interface utilisateur, vous avez également d'autres éléments réactifs, le réseau, etc., etc. Après, c'est quoi la différence entre un smartphone et une tablette Eh bien, essentiellement la taille de l'écran. La taille de l'écran, peut-être la taille de la batterie qui fait que vous en avez un peu plus, bon, enfin l'écran consomme plus, donc bref. Bon. Mais en dehors de ça, tout est à peu près identique. Et du coup, ben, les gens se sont dit que quand on a un écran comme ça par rapport à un écran comme ça, on allait peut-être mettre en place des mécanismes différents ou qu'il avoir une réactivité différente pour tirer parti de la taille de l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a parfois des applications qui sont conçues sur téléphone et en fait qui fonctionnent sur tablette, mais simplement ben, elles sont en 200% et puis c'est tout. Ben, il est clair que l'interactivité de ces applications n'est pas extrêmement intéressante. Donc il vaut mieux concevoir des applications euh, différenciées que ce soit sur grand terminal ou sur petit terminal. C'est d'ailleurs intéressant parce que du coup ça pose des problèmes de déploiement euh, non triviaux parfois euh, dans vos applications. Je vous ai dit que c'était un ordinateur. Ben, on va regarder, regardons ici un, un téléphone qui a été démonté. Ben, D'abord vous avez un processeur. Hein. Alors les processeurs ce n'est pas des Intel. Hein. Ben, là il y a quelque chose qu'un qu tel a raté. Euh, C'est on a des processeurs extrêmement basse consommation, mais ils sont malgré tout extrêmement puissants. C'est à dire que vous avez dans la poche l'équivalent de la puissance de calcul qu'on avait dans des ordinateurs extrêmement coûteux il y a quelques années. Vous avez l'équivalent du disque, finalement pas un disque dur, sinon c'est la mémoire flash. Et du coup vous arrivez à voir quand même maintenant on a des machines avec 128 et 256 gigas, donc c'est quand même pas mal de disques durs d'équivalent disque dur, hein, ce n'est pas mécanique. Vous avez bien évidemment de la mémoire vive comme dans un ordinateur et puis vous avez un ensemble de périphériques, des capteurs, des cartes réseau, euh, l'écran tactile, etc., etc. Et vous voyez que si vous regardez, ben, en fait là vous avez la coque, euh, ici vous avez un ensemble de périphériques, là vous avez la batterie, bon, c'est l'écran de l'alimentation, hein, c'est truc un peu particulier, et là vous avez eh bien, la carte mère. Exactement comme sur un ordinateur, elle est simplement beaucoup plus condensée il y a moins de mémoire, il y a moins les processeurs sont plus petits euh, mais vous allez également trouver des systèmes de caloducs pour euh, dégager la chaleur etc etc. Il y a honnêtement en termes d'architecture aucune différence entre un terminal mobile grand ou petit et un ordinateur. Maintenant iOS versus Android. Ben, en fait encore une fois on a les mêmes principes. Ce qui va changer c'est que ben, iOS au développement se fait en Objectif-C ou en Swift tandis que Android se fait en Java, en sous Android on est plutôt sous Eclipse et Plugin quoique il y a maintenant euh, d'autres éditeurs qui se font, c'est plus ouvert tandis qu'effectivement on est plutôt sous Xcode avec Apple et puis euh, ils se tapent dessus à coup de brevet dans tous les coins que c'en est même d'ailleurs euh, insupportable du style j'ai fait un truc qui a une forme vaguement cubique et qui permet de communiquer et donc euh, t'as l'interdiction de faire un téléphone pareil. Bon. Il y a plein de choses quand même qui sont euh, conçues mais euh, tirées par un besoin particulier. Je ne vais pas faire un téléphone sphérique, ça n'a pas de sens. Ça ne travaille pas vraiment de manière pratique dans une poche. Bref, euh, tout ça, c'est un peu énervant. Alors après, la question qui se pose, c'est qui a copié derrière toutes ces histoires de brevets Alors, il faut savoir que la marque Android existe depuis avant que l'iPhone soit euh annoncé puisqu'il est annoncé en 2007, mais en fait ça faisait un moment qu'il y avait un bruit autour de ça. Mais euh, lorsque l'iPhone est annoncé, et ben euh, côté Android il se passe pas grand chose. Et en fait euh, ils vont rattraper euh, le retard, ils vont se précipiter à partir du moment où le SDK euh, va sortir. C'est-à-dire que en gros le SDK euh, d'iPhone OS sort. Une version bêta en mars, puis la dernière version en juillet, et puis euh, les premiers euh, systèmes de développement d'Android, eux, sortent fin 2008. Voilà. Euh, juste pour rire, OK Windows en 2012. Alors vous aviez un Windows Mobile, mais les téléphones sous Windows Mobile étaient quand même une vaste plaisanterie. Euh, on en reparlera. En guise de conclusion, on va voir que. Ce qui est très important là-dedans, ce n'est pas qui sort le meilleur matériel, qui sort le meilleur logiciel. Les choses se sont structurées autour de ce que j'appellerais un écosystème. L'écosystème, c'est l'offre, c'est le nombre de développeurs, c'est le nombre d'applications, c'est un espèce de tout. Et donc, il est extrêmement important d'attirer les nouveaux développeurs et de générer de nouveaux usages. On a entendu parler de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, vous avez entendu parler du phénomène Pokémon Go cet été. Et en fait, en ce sens... Euh, on peut voir que ben, euh, les choses sont assez équivalentes. En nombre d'applications, il y a à peu près, c'est ça qui est intéressant, 2 millions d'applications sur l'Apple Store, aussi bien que sur l'équivalent, le Store de Google. Le cumul de téléchargements est à peu près du même ordre de grandeur. 140 milliards de téléchargements d'applications cumulées contre 65 milliards de téléchargements cumulés. Bon, ils ont pris du retard, hein, mais euh, voilà. Donc euh, ils sont en train de rattraper, et probablement que ça. Les téléchargements, d'ailleurs, si on regarde euh, Q1, enfin euh, le premier euh, trimestre euh, 2016, eh bien, alors, le problème, c'est que sur l'étude que j'ai, je n'arrive pas à voir l'unité, c'est des millions de téléchargements ou autre, c'est prolong des millions. On a deux fois plus de téléchargements sur Google que sur Apple. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que les revenus. Euh, dépensés par les utilisateurs et eh bien en Grèce, deux fois plus les gens qui développent des applications sur iOS que les gens qui développent des applications sur Android. Voilà. Alors ça, c'est fait sur des échantillons témoins et en tout cas, elle remet les choses à la place. Ce qui est très intéressant, c'est de coupler ces chiffres à ça, c'est-à-dire de regarder le pourcentage des OS installés sur l'ensemble des téléphones. En gros, quand vous avez enlevé Android de l'ordre de 80%, iOS un petit peu moins de 20%, il vous reste en gros moins de 1% pour tous les autres. Tous les autres, en particulier Windows. Ok, Ne parlons pas de Blackberry OS là qui, qui est parti dans les tréfonds euh, et qui en gros euh, est à peu près euh, terminé. Donc vous voyez c'est intéressant de voir qu'on a un marché euh, énorme mais probablement que les à peu près 20% de personnes qui utilisent un iPhone sont plus enclins à dépenser de l'argent que les gens qui utilisent un terminal Android et puis il faut aussi se voir qu'il y a euh, terminal Android et terminal Android, il y a beaucoup plus de variabilité entre un Galaxy euh, S dernière génération et puis un petit téléphone euh, très très bon marché qui d'ailleurs euh, n'aura pas forcément les dernières versions du système d'exploitation. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.